C'est vous qui n'assumez pas. Vous avez peur de l'aile gauche de la Macronie, monsieur Darmanin.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 D'accord, mais vous me, de, vous me dites à moi si j'invite un... Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide.